Tout le monde, c'est Winman, content de vous voir. Euh, Aujourd'hui, on va regarder l'évolution de ma deuxième grow. On parle ici là, de la variété euh, Wet Panties. J'ai quatre Wet Panties. On sait que c'est des euh, semences régulières. Donc, euh, je peux avoir des mâles ou des femelles. Ce qu'on recherche ici à Winman, ce sont des plantes femelles pour avoir des cocottes. J'ai tourné sans floraison. Donc, euh, j'ai changé le cycle de lumière. Euh, 12 heures allumées, 12 heures éteint. On compte les jours, on compte les dodos, 6-7 dodos, on va voir les premiers pistils, les premiers petits poils blancs qui vont nous donner l'indication que ça va être des plants femelles. Si c'est des plants mâles, ça va être des débuts de petites boules qui vont contenir du pollen à l'intérieur. Ça, on ne veut pas ça, ça ne donne pas de cocotte. Et si on le laisse pousser trop longtemps, mais le pollen, euh, ça se peut qu'il s'éparpille, qu euh, qu qu'il euh, qu se promène dans l'air. Puis si le pollen euh, atteint les cocottes, bien, nos cocottes, il va y avoir des graines de cannabis à l'intérieur. Platinum cake, pur laine. Donc, euh, j'ai aussi installé un scrog. Le scrog, c'est un filet pour pouvoir passer les branches, les tiges de, de mon plan de cannabis qui poussent trop rapidement. Euh, sinon, ça va atteindre la lumière. Donc, je vais vous montrer mon scrog. Euh, la seule chose que je peux vous dire là-dessus, c'est d'essayer de le mettre bien tendu. Pour pas que le scrog soit euh, trop lousse. Pour bien travailler avec les, les, les tiges, que ce soit plus efficace, c'est mieux que ce soit un peu plus solide. Il y en a qui mettent des petites tiges de bambou, là, l'entour de euh, leur tente. Euh, et puis, accroche accrochent le, le filet, le scrub, là, alentour des tiges de bambou. Euh, moi, j'ai utilisé, euh, c'est un peu plus euh, cabochon. Euh, vu que c'est une tente deux par deux, deux pieds par deux pieds, c'est quand même une petite tente. C'est un petit scrog. Je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer. Écoutez, j'ai utilisé du duct tape. Euh, ça va être facile à défaire. Et puis euh, ça décolle un petit peu. Là, je ne sais pas si c'est à cause de la chaleur ou à cause du. J'imagine la chaleur et peut-être euh, il tire un peu. Il est étendu, mon scrog. faut que ça. Il travaille un peu. C'est peut-être pour ça qu'il qu fait sortir un peu le. le... Le duct tape, et puis j'en ai peut-être même pas mis beaucoup de duct tape, je vais peut-être en rajouter pour que ce soit plus solide. Donc le duct tape, c'est seulement pour coller sur le... le bord de la tente. Vous allez voir, le scrog, c'est une ficelle, hein? c'est une corde. Donc j'ai mis euh, mon duct tape sur la ficelle, je l'ai collé sur la tente, je l'ai bien étendu. Euh, ça, c'est fait par carré, c'est un treillis. J'ai même coupé une rangée pour être bien sûr qu'il soit tendu. Ça a poussé, ça l'a beaucoup poussé, euh, je les ai changés de peau, c'est vrai, on était dans des deux gallons maintenant c'est rendu des cinq gallons. C'est, ça commence à être plein, vraiment là, euh, j'ai tourné sans floraison depuis deux jours, <coughs> là, toujours avec ma Spider Farmer SF1000 euh, qui me paraît très efficace, mais c'est vraiment à la floraison qu'on va voir si ça fait le travail. Je l'ai déjà mis à 100%, on sait qu'il y a un dimmer avec la SF1000 de Spider Farmer, ma lumière LED, qui utilise des petites lumières LED, là, Samsung, et euh, les petits moteurs qu'on appelle, euh, euh, les moteurs, les moteurs, les drivers, c'est des drivers Meanwell, c'est quand même assez reconnu là, dans le marché pour une bonne qualité. Samsung, on connaît ça, Meanwell, personnellement, je connaissais pas ça. Mais il paraît que c'est des bons, euh, des bons petits moteurs, des bons petits, je l'ai dit tantôt. Platinum cake. Des bons drivers. OK. Fait qu'on est content, on est mis en floraison. Soyez présents là, dans 7 jours, il va y avoir une autre vidéo de cette floraison, parce que de cette grow parce qu'on veut savoir là, sur quatre plans, combien j'ai des femelles. 4. C'est sûr qu'on aimerait en avoir 4, mais ça sera pas une mauvaise. Ça sera pas une, une surprise si on retrouve là, un plan mâle ou deux. Alright, je pense que c'est le moment. On va regarder ça de plus près. Ma Grow dans ma tente. deux pieds par deux pieds par 5 pieds d'eau avec ma lumière sf 1000 de Spider-Farmer. 4 plans de wet pindies. Yeah, on est de retour, voici la SF-1000, le Spider Farmer Lumière LED, toujours, toujours avec un petit dimmer ici qui peut jouer l'intensité de la lumière, on aime ça, on aime ça. Regardez ça les amis, wow, des gros contenants 5 gallons, êtes -vous capable de regarder en dessous, il y en a quatre. On va pas tout briser, on va pas tout briser. Et le scrog, regardez là. je sais que ça fait dur, j'ai mis euh, du duct tape. Je pense qu'on le voit très bien comme ça. Donc, euh, mon, mon cordage est quand même assez tendu. Euh, il pourrait être plus tendu que ça, mais euh, il était vraiment lousse, là, avant que je mette le duct tape. Ça ici, c'est vraiment pas chic. C'est vraiment pas beau. Euh, je vais ajuster ça, là. Regardez, là, ça tire un peu. Regardez, j'ai deux cordes, là, là dedans J'ai pris une corde comme ça, là, qui, qui était ici. Je, je l'ai ramenée. Ça fait comme deux. Platinum cake, il rentre, là, il misère à m'exprimer un peu. J'ai mis un autre duct tape, là. Là, en rajouter un autre si ça la corde elle, elle, elle va bouger là, quand, je, quand je pousse là-bas. Là, là, ça, ça, ça l'étire. Donc, regardez là ici mon plan. Regardez, juste pour juste vous le montrer. Et voilà. Vous voyez le travail? Là ici. Hein, Comment c'est vous à aimer ça? Quand on commence à faire ça, c'est bon signe. Puis on, on essaie de remplir la tente. On essaie de, de, de, de prendre tout l'espace pour qu'il y ait des, des, des plans qui sortent dans chaque carré. Vous comprenez? Là, c'est difficile à deux mains. Je vais quand même vous montrer Là, le plan. Il faut le suivre. J'essaie de l'élargir le plus possible. Comprenez le principe. Le salé, ça va pousser. J'en ai un autre, mais là, on est en floraison. Là. Ça, ça, ça va être fini la, la, la croissance. Là. À un moment donné. Peut-être quelques pousses encore. Si ça monte quand même assez haut, on les plie. On les plie, on les, les, les met en euh, du scrog. Regardez ici, c'est quand même très bas. Donc, euh, le scrog. Le changement de, de peau, ils ont vraiment pris du volume. Floraison, Scrog, euh, changement de peau. Donc, trois choses cette semaine, quand même, quand même. Vraiment fier de l'évolution de ces deux dernières semaines. Euh, oh, on a vu mon doigt ici. Donc, c'est ça. Je pense que on va se là-dessus avec la SF-1000. J'imagine 4 fois plus petite là, que ma SF4000. Vraiment, merci encore à Spider Farmer. Regardez la tente, c'est quand même 2 pieds, pieds par 2 pieds par 5 pieds de haut. Spider Farmer. Toujours avec mon petit filtre au charbon. Mon extracteur d'air. L'air est tiré. L'air à rentre, oh, rentre dans le filtre au charbon. Toute la senteur, là. Et. Euh, Il n'y a plus de senteur grâce au, au filtre au charbon. Et puis là, l'air qui sort d'ici, là. Ça sent bon, ça sent rien. Une petite fan, ici. Et ça, là. Euh, je suis sur Canadian Tire. 12, 12 15. 12, 15$. 15$ plus le stack, je pense, là j'ai payé plus cher que ça en plus. Je pense que je payer j'ai payé 20$. Ou... Je sais pas, 15$. Fait que euh, donne un pouce à la vidéo. <coughs> Dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que tu penses que je vais m'en tirer avec mon scrog ou il est trop tard et puis mes plants vont pousser trop vite et puis ils vont atteindre la lumière. 17 pouces. commente abonne-toi à Winman et aussi sur mon Instagram, tous les liens sont en bas dans la description. Merci à Spider Farmer SF1000. Ciao gang!